Salut gang, c'est Weedman. On est de retour avec la Super Grow de Vipar Spectra. On a deux modèles de lumière. On a la XS2000, modèle un peu plus récent, et la P2000, tout aussi performante. Les deux lumières parfaites en floraison pour une tente 2 pieds par 4 pieds. Ils sont est dans une tente 4 pieds par 4 pieds. Donc, on en a deux parfaites. Pour une 4x4. On est la 28e journée de floraison. Donc ça va très bien. Les odeurs euh, sont présentes, sont présentes. Je peux vous dire, je peux vous dire que le GMO Animal Cookie ici là. Il sent Je suis fatigant là, mais on va se comprendre. Ça sent comme le gelato mint, Ça sent comme le gelato. Ça sent comme le gelato. Euh, différent. Différent. Euh, je suis ben énervé pour le GMO euh, Animal Cookie. Check moi ça, c'est le même. C'est le GMO Animal Cookie ça, man. Ah, C'est incroyable. Je peux pas croire que je que fais pousser ça, man. Euh, c'est un arôme vraiment exceptionnel. Ça va être... Ça va peut-être être la plus belle surprise euh, depuis que, le début que je fais pousser du cannabis. Vraiment. Il y a beaucoup de monde qui aime sur Instagram le glouki, vraiment là, euh, très beau le glouki, vraiment impressionné. Il a mieux sorti, il n'est pas encore terminé, mais il va mieux sortir que la première fois que je l'ai fait pousser. Euh, clairement, là. La différence, euh, je pense que c'est vraiment euh, l'eau. Euh, j'ai plus espacé là, les, les, les moments où j'ai donné de l'eau. Avant, j'en donnais vraiment trop. On se rappelle des vidéos, là, Aquaman 1, Aquaman 2. Donc, euh, 28e journée de floraison, l'odeur est là. C'est le moment d'avoir un bon système de ventilation. Il faut descendre l'humidité. Là, mon déshumidificateur était plein. Je, veux, je Quand il est en fonction et que tout va bien, là, je à 27 degrés Celsius. À à 43 d'humidité si on regarde le tableau euh, VPD en floraison avancée je pense que c'est un bon chiffre 43% d'humidité et 27 degrés celsius vous savez que j'ai des trips euh, mais j'attends hein, d'une journée à l'autre mes prédateurs et puis on va faire une vidéo hein pour vous montrer que, comment c'est emballé ces insectes-là. Regardez ça, les feuilles ici, des trips. Hein. Regardez comment toutes les. Je vais faire un petit zoom. Regardez les petites taches là. Envoyez-vous un trips C'est un ceux qui bougent. là Je ne pense pas. Mais c'est effrayant là. Euh, ils sont tous cachés à cause de la lumière, les trips. Ils sont sûrement en dessous des feuilles. Je vais avoir deux insectes prédateurs, je vais avoir un insecte qui va s'appeler le Cucumeris, C U C U M E R I S. Et le deuxième insecte, insecte prédateur que je vais avoir, un peu plus difficile à prononcer Stratiolae laps. Stratiolae laps Schimitus. Donc euh pas évident. S-T-R-A-T-I-O. L-A-E. L-A-P-S. S-C-I-M-I-T-U-S. Donc avec euh, ce duo de prédateurs, on serait supposé en venir à bout euh, des larves dans la Terre, des œufs et des trips, donc les insectes adultes. Pas super bien ici pour le pink numéro 4, euh, j'aime l'odeur, un petit peu fleuri, fleuri, parfumé léger, non, non, il ne sent pas encore, il sent pas encore, euh, contrairement là, aux couches couches qui sent vraiment un petit peu le diesel, glouki, un genre de sucré, ah, j'aime pas ça, euh, tout le monde sent sauf le pincouche. Encore une fois, le pinkush vraiment faible en terpène. Euh, la raison pourquoi je ris, c'est parce que j'en je, je, fume de ce pinkush-là et je, je, il goûte pas. puis même en ce moment, il est beau pour les yeux, mais il goûte pas. C'est incroyable. C'est vraiment un phénotype à oublier. Ce fameux pinkush numéro 4-là de Barney's Farm. Euh, cette graine de cannabis-là sort vraiment là, faible en THC, faible en terpène vraiment triste parce que euh, s'il goûterait plus fort euh, s'il y aurait plus de terpènes peut-être qu'on prend fume un peu plus mais là je le laisse aller c'est la dernière fois qu'il est en floraison euh, les couches, couches tout est fini en floraison j'ai plus rien j'ai pas mes clones n'ont pas fonctionné en passant donc si je décide de garder le GMO Animal Cookie numéro 3 euh, ben, il va falloir que je le fasse reveger. donc on va être obligé de Garder quelques cocottes sur le plan, ne pas le couper, ne pas l'envoyer en, en séchage. -là. On va le garder vivant, ce GMO Animal Coquilla. Et puis on va remettre la lumière en 18 heures allumée, 6 heures éteint. Redonner l'engrais pour la grow et non pas l'engrais spécifique pour la floraison. Et on va voir. Est-ce qu'on va être capable de le refaire euh, croître, ce fameux? GMO Animal Cookie qui présentement est le plus euh, intriguant. Donc 28e jour de floraison. On peut voir les pistilles passer là, du blanc au marron, du blanc au orangé. On peut voir ça ici. Je pense que ça, c'est le doji. Mmh, non, on le voit pas très bien. Euh, ici on le voit très bien je pense avec les coucheurs. couches Oh dit on le voit mal je pense En tout cas les blancs sont supposés devenir euh, brun, marron, orangé, vous le savez très bien Et aussi la 28e journée de floraison, si on regarde au microscope, les trichomes ne seront plus transparents Ils vont être blancs il dit sur internet, blanc laiteux. Alright gang, euh, je vous laisse là-dessus. Euh, faut que je baisse mon humidité là, à 43%, 40%. Et puis, euh, ça va très bien. N'oubliez pas la ventilation pour ne pas avoir des problèmes là, de, de moisissure dans vos buds. Je pense qu'on appelle ça le Bud Rot. Quelque chose, quelque chose du genre... Faites attention à l'humidité. là. Euh, J'en ai eu euh, l'année dernière, là, il, y a, il y a six mois du bas de route. Donc, c'est pas vraiment ce que je veux revivre. Donc, je veux vraiment baisser l'humidité là à 40%, 43% là, ce que je, que je suis capable de faire. Et puis, on continue comme ça. On donne un pouce à la vidéo. On s'abonne. On active la cloche. Allez voir mon Instagram, ça va super bien. Je vous aime. Bye bye. C'est Winman.